Bonjour Aujourd'hui, je vous propose une tartelette aux pommes et compotes. Alors, il vous faut un rouleau de pâte. Il va vous falloir deux compotes, trois pommes pelées et coupées, des petites moules pour tarte et un sachet de sucre vanillé. On va commencer par mettre la pâte dans les petits moules. Un petit récapitulatif. Donc, quand la pâte elle est mise dans les moules, nous allons mettre la compote. Quand la compote est faite, nous allons mettre les morceaux de pain, les voilà faites. Nous allons rajouter le sucre vanillé par dessus et voilà, là elles sont prêtes pour être mises pendant 25 minutes à 200 degrés, donc préchauffage du four à 200 degrés. 25 minutes pour une bonne cuisson. Donc c'est quand même une tarte qui se cuit et qui se fait en 10 minutes. Et les voilà qui sont sortis du four. Voilà, voilà. Ah, facile, rapide, peu sucré. Super. 10 minutes pour les faire, 25 minutes de cuisson. Voilà, merci, à bientôt.